Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Un Paradis sur Terre. Vivre est un plaisir, sois maître de ta vie. Si tes performances évoluent au détriment de ton bien-être, tu passes de nombreuses heures au travail et tu n'as plus de vie perso, aïe, c'est pas bon ça. Tu as une forte pression sur les épaules, tu es souvent seul et multitâche, cette série de vidéos sur le thème de l'excellence est faite pour toi. Je suis Ludovic Dahan, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la vente et je suis coach certifié spécialisé en neurosciences appliquées. Ce qui me motive dans la vie, c'est l'amélioration continue et l'apprentissage constant. Je développe mes compétences et mes connaissances par le biais des livres, des vidéos, des formations, des conférences, mais surtout par le biais de mes expérimentations. Je suis là pour toi, oui. Je t'aide à booster tes résultats en toute sérénité, c'est-à-dire sans stress et dans le plaisir. Aimerais-tu devenir meilleur et dépasser tes blocages Souhaites-tu booster ton efficacité et celle de tes collaborateurs Veux-tu renforcer les valeurs de ton entreprise et la cohésion de tes équipes Et Rêves-tu de doubler tes jours de congé et de doubler tes revenus dans cette série de vidéos nous allons aborder tous les ingrédients nécessaires pour réussir dans le plaisir. Mais avant ça, connais-tu la différence entre la performance et l'excellence Bonne question Eh hein? bien la, la performance est source de stress et d'angoisse. C'est peut-être réussir, oui, mais réussir au détriment de ton propre bien-être. Et sur le long terme, ta recherche de performance et de perfection peut mener à la baisse de motivation, la dépression, voire pire, au burn-out. Au contraire, l'excellence, c'est être passionné, être enthousiaste et réussir dans le plaisir. L'équation de l'excellence, c'est plus de plaisir, moins d'efforts pour plus de résultats. Pour t'aider dans la gestion de ton activité, j'ai conçu cet outil, S'organiser pour réussir, car la gestion de ton temps est l'une des étapes essentielles pour atteindre l'excellence. Je suis également l'auteur d'un mémoire intitulé Un Paradis sur Terre sur le thème du bonheur. Je vous mets les liens de ces deux ouvrages en commentaire si vous souhaitez vous les procurer. Ils sont disponibles sur Amazon. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Abonne-toi à ma chaîne. Partage sur tes réseaux et dans une optique d'amélioration continue, mets-moi tes commentaires. A très bientôt pour une prochaine vidéo et rappelle-toi, vivre est un plaisir, sois maître de ta vie.